Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 122 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Dark Sector. Dark Sector qui est un jeu de tir à la troisième personne. On va le voir. Alors, Dark Sector. Un joueur, on va jouer en solo. Euh, et on va faire donc une nouvelle partie, j'en ai pas commencé encore. Je ne connais absolument pas le jeu, je vous laisse l'introduction. ne se transmet pas par l'air. Non, mais de toute façon, ton fortifiant est encore actif pendant 6 heures. Brousse les explosifs, puis infiltre-toi dans le bâtiment. Et c'est à nous de jouer, donc c'est parti. Alors on vise, donc vous avez vu, avec la souris. Hop, la caméra, on la contrôle comme ça. On est parti, chapitre 1 prologue. Bon bah, pour l'instant ça va être juste euh, le début de l'histoire on va pas trop savoir on a vu la, la vidéo on sait pas trop ce qui se passe hop donc les contrôles sont assez simples à, à prendre en main voilà ça c'est une pièce hop on rentre dedans ça euh, hop voilà par contre web je suis un peu con Ouais je sais pas alors attendez sous les deux pour viser Ouais non. Alors attendez, ne visez pas très un hein. tirez sur la serrure pour continuer. Faut que je tire sur la serrure. Space pour ouvrir la porte. Voilà. Hop On avance, on avance. Alors pour l'instant on a croisé personne. Alors on remarque quand même que c'est en noir et blanc Bon, ça a beau être joli, ça a beau être net hein. C'est en noir et blanc Là on avait une sorte de, une sorte de vidéo euh, qui passait Hop, on avance On dirait que c'est tout vide, ils, ils me disent qu'il faut que je m'infiltre Et que je pose des explosifs Sauvegarde en cours, Mais ça c'est pratique Ça sauvegarde tout seul C'est vrai qu'on sait jamais quand on arrive dans un jeu comment ça va sauvegarder allez savoir, peut-être <rire> alors là il faut que je fasse quoi il y a un mec j'entends un mec je sais pas il y a personne ouais là on peut pas passer c'est bizarre regardez la porte elle est bloquée et là on a rien du tout est-ce qu'on peut continuer Ah, il y a, y a, y a, y a l'air d'avoir quelque chose là bas Hop, rien ici, rien ici Voilà, oh merde, il y a un mec Oh merde, putain Oh là là, oh le, oh, le contrôle ça lag J'ai de la peine à tuer Alors Je suis en train de vous poser une question Pourquoi est-ce qu'on a Un cercle En guise de viseur En quoi un cercle est-il Attends, maintenant Z Hop. En quoi un cercle est-il Précis je ne sais pas, il n'y a personne, même si le mec, il est mort. Spayvar possède C4. Ouais, alors on est en train de poser des explosifs un peu partout. Est-ce que je peux y aller dans ces pièces Non. Ouais, donc il n'y a pas tellement de choix à l'exploration, hein. on est obligé de continuer le chemin. Euh, ça aussi. Oh merde on me tire dessus, je me fais canarder, hop, voilà. Bon alors ça c'est bien c'est bien fait au niveau du, de l'angle de mur. Putain, il est toujours pas mort là-bas. Je tiré tirer la moitié d'un chargeur. Voilà. Il est mort. Oh putain il est encore là. Voilà. Alors. Youp. Donc je récupère des munitions, euh, ouais, bon, moi, je, moi je suis sûr de pas en manquer, là il y avait un autre mec, hop, on récupère Z les munitions, c'est pas la meilleure des touches Z, euh, parce que du coup euh, moi je contrôle avec les flèches, et euh, Z ben, du coup euh, je suis obligé de revenir sur l'autre la, sur côté du clavier, Maintenez Z, voilà, je récupère encore des munitions. hop les contrôles sont quand même bien bien à chier quand même il y, a, y a des bons il des bons tirs comme ça à la troisième personne euh, c'est que c'est vraiment easy et, et vous kiffez mais alors là je sais pas si je vais y jouer longtemps ça m'énerve un petit peu déjà regardez regardez moi ce viseur comment voulez-vous que je sois précis faut qu'il le mec dans le cercle voilà c'est génial encore ça va c'est pas trop pas trop trop galère ça pourrait être pire Ouais. Est-ce que je peux me baisser Non <rire> Je suis pas arrivé à me baisser donc tant pis On va niquer les mecs comme ça Heureusement qu'il y a des murs un peu partout Ok il y a des mecs morts partout Hop Hop des munitions partout aussi Hop là Encore là Là Non putain il y a un mec Putain putain putain putain et j'avais rien pour me cacher. Bon, on remarque quand même que si on regarde l'angle dans lequel je vis, je suis quand même en train de tirer dans le placard. Il était devant moi. Donc, Je suis pas sûr que le, le rendu soit bien fait, enfin le... Comment ça s'appelle Comment on appelle ça Je sais plus, la, la perspective. J'étais en train de tirer quand même dans le placard. Hein. Visuellement. Alors, une serrure. Bon, les serveurs sont pas compliqués à passer. Bonjour, Victor. Oh, Dieu merci, vous êtes ici. Il sait que j'ai envoyé ce message. Je veux juste savoir où est Mesner. L'armée l'Astrienne travaille pour lui maintenant. Un de leurs hélicos est en route. Écoutez-moi. Ils tentent de pénétrer dans la chambre forte. S'il y Ah, donc nous revoilà Maintenant il va falloir qu'on se casse Parce que j'ai compris On a tué le mec là Le, le sort d'otage Mais en fait c'est un peu con J'ai pas trop compris en fait Si on devait le sauver ou pas Parce qu'il nous a parlé Il nous a dû faire attention Puis, Du coup on lui a tiré une balle à la tête L'histoire est un peu vague pour l'instant Il y a un mec là-bas Ouais Voilà Alors pourquoi on sort pas par le même endroit où on est arrivé, je ne sais pas. Ce serait quand même plus logique. Mmh, mmh, mmh. Il y a des mecs un peu partout, on fait le ménage. C'est toujours un peu chiant parce qu'ils apparaissent un peu.. Voilà putain, lui il est devant moi. Il me tire même pas dessus. Ouais, je trouve que c'est quand même mal fait, hein, tout ça Pour, pour un jeu qui, qui est récent Je trouve que, bon, là, bah, en plus, on est toujours en noir et blanc Je fais signaler, quand même Même si on sait que ça peut être en couleur, hein, On a très bien vu dans le menu et tout ça On voit, quand même, les petites nuances, là Quand le, quand le curseur devient rouge, tout ça Mais, euh... Regardez, en plus, voilà, quand on devient rouge, que je fais tirer dessus Mais je vois pas pourquoi le décor est en noir et blanc Je veux bien qu'on ait, qu ait les on a la dégaine d'un ninja d'un ninja ou d'un voilà, un soldat commando là qui, qui arrive en mission spéciale là. mais euh, je vois pas en quoi ça explique le fait que ce soit tout noir et tout blanc ça, ça gâche un peu je sais pas si ça va être comme ça tout le long mais c'est chiant on récupère des munitions donc là c'est pas une porte alors on monte ici on continue, tac Il avance pas très vite le perso, euh, non je, je, je peux pas je peux pas courir Quand j'appuie sur ma, ça met des coups A la main comme vous avez vu là Alors maintenez contrôle pour sprinter utiliser là, pour diriger le personnage Ouais Ça me rappelle étrangement une scène de, de jeu que j'ai déjà fait ça Parce qu'il faut courir devant les fenêtres si vous avez vu, vous vous en rappelez. Alors là, il y a un hélicoptère. J'entends un hélicoptère. Où est-il euh, La sortie aussi. Où est-elle Je ne sais pas trop où aller. Oui, donc euh, on récupère des munitions. On récupère une lance, un lance-roquette. Si j'y arrive. Ah putain de touche de merde Z enfoncé. Voilà. Donc j'ai un lance-roquette Je ne vois pas l'hélicoptère Où est-il On me tire dessus mais où est-il Il est censé être au-dessus de moi Alors Bon maintenant je sais pas comment je change d'arme. Donc pour l'instant j'utilise mon lance-roquette Je tue les gens avec Bon Putain je me fais tirer dessus Hop là On nettoie un peu J'en ai tué deux ou ah, l'autre aussi il est mort pas alors lui il est caché là derrière ah oh non il est là hop il est plus là l'hélicoptère je ne le vois toujours pas donc j'ai de la peine à le tirer dessus je ne sais pas où il est il n'y a pas d'hélicoptère hop lui, lui il vient de prendre une roquette dans la tête je pense qu'il a pas dû apprécier ouais ah, un autre oh merde il est là l'hélico alors j'essaye de lui tirer dessus mais je suis mort. Je suis mort, je suis mort. C'est super. Alors, on recommence ici. On est sur le même endroit. Oh, merde. Putain, il est déjà là. Non, mais comment je... Comment je fais Ça tire pas, il a rien. J'ai pas de... J'ai pas de munitions. Je fais comment Il faut que j'aille en rechercher dans la boîte de là-bas. Alors, attendez l'hélicoptère. Non, mais là, regardez, ça a fait le viseur. Ah, j'ai tiré à côté. En fait, j'en ai qu'une. J'ai une munition, d'accord. Dans. D'un qui chargé Bon, je... Ça m'énerve Je suis encore mort Comment voulez-vous que je ne meure pas Je viens de lui tirer dessus là Non mais c'est horrible Attendez ouais On va se barrer Putain Les contrôles c'est Quand, quand, quand, euh, quand c'est comme ça là Les contrôles sont horribles en plus Ça bouge de partout Vous comprenez plus rien Regardez je l'ai touché là Mais j'ai plus de munitions Il faut, il faut que j'aille en chercher Putain il me tire Il me calarde J'ai beau courir Il me calarde ah, mais c'est quoi ce... Ah, mais Putain, je suis revenu là où j'étais. C'est quoi ce niveau de difficulté Là, elles sont là-bas, mes munitions à côté du machin. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Je vais y arriver. Eh ben non. Je suis encore mort. Putain, c'est pas possible, ça. Allez, ça me saoule. Ok, voilà. Vous avez compris le truc, ce sera tout pour Dark Sector.